Allez dernière vidéo sur Stencil où on va s'occuper des collisions. Donc la collision c'est quand deux objets se touchent. Nous allons programmer deux types de collisions, euh, le fait de toucher une pièce avec notre personnage pour gagner un point et faire disparaître la pièce. Et également le fait de toucher une plante carnivore et de perdre, de recommencer le niveau. Alors première chose, tous les objets ont une zone de collision. Par exemple, si on prend la pièce, eh bien on voit que la pièce, la zone de collision, par défaut, c'est le carré qui l'entoure. Ce qui veut dire que si je viens toucher simplement le petit bout du carré, ça sera considéré comme si j'ai touché la pièce. Alors, Pour que ce soit plus précis, eh bien je vais venir supprimer ce carré, et je vais le remplacer par un cercle. Je sais que ma pièce est 24 pixels de haut, donc si je fais un cercle de rayon 12, je devrais avoir le bon rayon. Voilà, donc maintenant, si je viens toucher simplement le coin ici, je n'aurai pas touché la pièce, il faudra vraiment que je rentre dans le cercle. Ça c'est important, et si vous avez un personnage avec plusieurs animations, vous devez définir vos zones de collision pour chacune des animations, elles ne sont pas forcément identiques. Voilà, ça va prendre un peu de temps, mais c'est important pour que votre jeu fonctionne bien. Une fois que vous avez défini euh, ce groupe de collision, on va, on va pouvoir euh, voir une chose importante également, c'est que chacun de vos personnages appartient à un groupe. Là par exemple, notre personnage principal appartient au groupe Players. Il y a en gros, pour simplifier, les joueurs, donc le personnage qu'on contrôle, les acteurs, c'est tous les objets va pouvoir, avec lesquels on va pouvoir interagir dans le jeu, les tiles, ce sont les tuiles. Okay. Et doodads, c'est des petits objets que vous voulez rajouter en décoration, mais qui n'auront aucune interaction avec rien. D'accord Purement de la déco. Donc, nous, en gros, on a dans Players, on a notre petit personnage. Et normalement, dans Actors, on va avoir notre pièce, par exemple. Donc, ici, elle vient dans Actors. Si on fait éditer les groupes, on voit que, par exemple, les joueurs peuvent rentrer en collision avec les acteurs et avec les tuiles pour ne pas traverser les plateformes. Et on peut voir comme ça que les tuiles, par exemple, elles sont en collision avec les acteurs les joueurs, etc. On peut modifier ça s'il y a besoin en rajoutant des nouveaux groupes et en le faisant des collisions particulières. Voilà, ça peut avoir son utilité. Bon, dans l'immédiat, on ne va pas s'en occuper. On va euh, venir à la, pro à la programmation. Alors, programmation, on va aller dans événements. Ici, on va ajouter un événement et on va faire cohésion. Alors, prenez toujours type, comme ça veut bien, type et type. Donc, je vais lui dire, si un. je vais choisir, si 1, mambo, touche un. pièce, et là, on voit après, on a premier acteur, deuxième acteur. Le premier acteur, si j'ai eu en premier, c'est mon mambo. Le deuxième acteur, c'est ma pièce. Donc, si un mambo touche une pièce, eh bien, je vais venir. Euh... Je sais jamais où ça se trouve. Éliminer mon deuxième acteur, donc ma pièce. Et puis, je vais venir. Euh, augmenter mon score cette score A ah, et on fait la même chose qu'on avait fait dans la vidéo précédente c'est à dire on va la mettre à score plus 1 ok on va déjà tester ça donc normalement quand je vais toucher une pièce la pièce va être ça va disparaître et je vais gagner un point petite compilation traditionnelle donc hop là je saute j'ai bien gagné un point la pièce a disparu et je vais pouvoir hop là continuer à récolter mes pièces bien parfait on peut voir une petite chose sur ce, ce test c'est que mon personnage il dans ma pièce mais il ne la traverse pas si on va, on va vous montrer ça différemment je vais retourner dans mon niveau et je vais venir rajouter quelques quelques pièces par exemple ici voilà on va tester le jeu et pour vous montrer une chose qui peut avoir son importance c'est que là, mon personnage, eh bien, il va taper dans la pièce, mais il ne va pas la traverser. Je ne pourrais pas ramasser plusieurs pièces à la fois. Euh, si j'arrive à éviter de faire n'importe quoi, ce serait mieux. Ok, vous voyez, quand je tombe sur une pièce, je vois que je suis arrêté par les pièces. Et pour éviter ça, il faut que j'aille dans la pièce, dans collision. Mmh, mmh, mmh, mmh. Donc collision, et que je coche, est un détecteur. Ça veut dire que la zone de collision ne va, va pas arrêter mon, mon personnage, ça va simplement passer au travers et ça va capter que ça va collisionner quand même. Voilà, si on reteste le jeu en cochant ça, là vous allez voir que ça va se de façon un peu plus traditionnelle quand on ramasse un grand nombre de pièces et qu'on passe vraiment à travers les pièces de façon fluide. Donc je vais récupérer mes pièces. Et là je peux récupérer toutes mes pièces d'un coup. Bon voilà, évidemment j'avais laissé ma programmation pour que au bout de 10 je passe au, au niveau suivant. Donc euh, ça a eu lieu. Euh, alors ensuite. On voulait programmer dans notre jeu pour que quand notre petit personnage touche une plante carnivore, eh bien que le jeu, que le niveau recommence. Eh bien, on va retourner notre mambo. On va rajouter un autre collision type et type. Voilà. Quand un mambo touche un plante, et eh bien, à ce moment-là, il se passe quoi Eh bien, on va aller dans scène, et on va passer à la scène 1. On reprend la scène 1. Voilà, avec un petit fondu enchaîné pendant une seconde, pourquoi pas. Et donc là, normalement, quand on va toucher la plante carnivore, et bien la, la, la, notre niveau va recommencer depuis le début. Hop là, c'est parti. Voilà. et je repars du début voilà euh, donc à retenir de cette vidéo l'importance de bien définir les zones de collision pour nos, pour nos différents acteurs éventuellement de cocher est un détecteur si c'est quelque chose à, la, à travers lequel on veut pouvoir passer le fait qu'au niveau de la programmation, on choisisse bien type et type, et que le premier acteur correspond au premier qu'on a mis dans la programmation, le deuxième acteur au deuxième. Voilà. Normalement, pas trop de difficultés. Là, vous êtes armé pour faire la plus grande partie de votre programmation. Évidemment, je serai à votre disposition pour vous aider, et pour vous aider à faire les choses un peu plus compliquées. Voilà, bon travail à tous.